Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de mars, euh, sachant que le mois prochain, on vous fera une vidéo pour les 12 signes. Euh, D'ici là, bah, vous pouvez me retrouver comme d'habitude sur Instagram, sur Twitter, et puis aussi euh, si vous voulez soutenir euh, notre équipe, notre chaîne, vous pouvez euh, aller, euh, j'ai ouvert une page sur un site de financement participatif qui s'appelle Tipeee, et vous pouvez faire un don et vous recevez un petit cadeau en échange. Alors le premier signe top ce mois-ci, c'est le premier signe, c'est le Bélier. Alors Bélier vous avez des chances à saisir hein, ce mois-ci, et venant de Vénus, comme nous allons le voir, et venant aussi de Jupiter, la planète de chance quand même. Donc en ce qui concerne Vénus, elle va faire tout tout le signe, hein. les trois décans du Bélier vont être concernés par ce passage qui n'est pas euh, comment dire, un aspect majeur, hein. Ça sera une ambiance que vous allez ressentir pendant quelques jours, mais une ambiance qui va vous plaire, parce qu'elle sera très amicale, qu'il y aura du nouveau dans votre vie, peut-être même que vous allez pouvoir mettre un petit peu plus de piment dans votre vie amoureuse si vous êtes en couple, en tout cas il euh, y aura de l'inédit et même parfois, bon, euh, des. Euh, comment dire, euh, des choses un peu spéciales, mais qui auront aussi un côté nouveau euh, et euh, que vous aurez très certainement envie de refaire euh, plus tard. Donc euh, voilà, des bonnes choses du côté affectif, vous pouvez faire des rencontres, mais plus sur le thème de l'amitié que sur le thème de l'amour-passion, mais euh, vous savez, l'amitié, hein, ça tient souvent beaucoup plus euh, que l'amour, hein, ça dure plus longtemps en tout cas. Euh, ensuite donc vous avez Jupiter, alors ça, ça va être surtout pour ceux du 3e décan, donc après, euh, né après le 10 avril. Euh, alors là, vous avez tout est open, il hein, y a vraiment, vous avez beaucoup de chances à saisir. Quand je dis des chances, c'est pas forcément euh, de la chance, c'est que vous allez être opportuniste et que vous allez savoir euh, saisir, les opportunités au moment où elles passent. Hein. C'est ça la chance, c'est d'avoir un peu une sorte de vista, hein, une sorte de, de vision, de vous dire bah, ça c'est pour moi, ça je... et puis de savoir le prendre hein, au bon moment et euh, euh, sans euh, vous poser de questions. D'ailleurs bon le bélier en général il agit, hein, il n'est pas du tout dans le côté je me pose des questions, je me prends la tête, etc. Comme certaines vierges de ma connaissance, donc euh, euh, profitez bien de ce jupiter qui peut aussi euh, vous donner l'envie de voyager et même la possibilité d'aller découvrir des, des nouveaux pays, des nouveaux endroits où euh, euh, votre goût de l'aventure euh, euh, sera satisfait parce que vous allez aller à la à la rencontre peut-être de, de gens, de modes de vie que vous ne connaissez pas bien, et donc ça vous mettra en joie. Bon c'est peut-être, vous allez le préparer peut-être, c'est peut-être pas pour là, tout de suite, maintenant, hein, mais peut-être que vous allez préparer ça pour cet été, parce que cet été Jupiter reviendra direct, donc les choses se feront. Hein, parce que là, elle va bientôt euh, rétrograder. Donc, il euh, faudra travailler dessus, et puis après, concrétisation à partir de cet été. Le deuxième signe top dans cet horoscope du mois de mars, c'est eh bien, nous avons choisi avec Zoé le Capricorne. Pourquoi nous avons choisi le Capricorne D'abord parce que le Soleil est en poisson. Hein? donc euh, avec un soleil en poissons, euh, un domaine de votre vie est plus éclairé et plus activé euh, que les autres, c'est celui des échanges, de la communication, euh, des apprentissages, par exemple vous pouvez faire un stage, euh, décider d'une formation, euh, euh, communiquer aussi euh, euh, davantage, parce que bon, euh, le capricorne, enfin le pur capricorne, hein, je dis pas que tous les capricornes sont comme ça, euh, il est plutôt euh, taiseux, hein, il aime pas trop euh, parler, et souvent il ne parle que pour dire l'essentiel. Alors c'est très bien de ne dire que l'essentiel, mais parfois le superflu peut aussi euh, être intéressant, amusant, enfin bref. Donc euh, cette période poisson va vous permettre de vous exprimer et euh, aussi euh, peut-être de découvrir euh, que euh, l'amour de certaines personnes, euh, l'amour euh, d'un enfant, d'un adolescent ou euh, euh, je sais pas, d'un frère, d'une sœur peut vous être indispensable euh, étant donné que le soleil sera à un moment en bon aspect avec Neptune, et que bon c'est un aspect qui ouvre, hein, qui ouvre sur une dimension affective, qui est quand même beaucoup plus importante puisque Neptune représente l'illimité, c'est-à-dire que vos sentiments n'auront pas de frontières ni de limites, et que vous aimerez de manière inconditionnelle. Mais je vous dis, c'est pas forcément l'amour euh, tel qu'on le vit dans un couple, hein, ça peut être vraiment d'autres formes d'amour, euh, et même peut-être un amour religieux hein, pour certains. Il y a également euh, en ce mois de mars pour vous un bon aspect de mars, la planète de l'énergie et de la volonté. Alors, Bon, c'est un bon aspect parce que Mars est bien placé, mais bon, il faut se méfier toujours, hein, avec Mars, C'est n'est pas forcément euh, la vie en rose. Mais euh, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que vous allez avoir de la détermination, de la volonté. Euh, euh, vous serez jusqu'au boutiste, vous... Tout ce que vous entreprendrez, euh, vous le terminerez et vous le terminerez bien vous en aurez à un moment ou à un autre des compliments, c'est quelque chose qui... Euh, euh, que, tout ce que vous ferez d'une certaine manière, tout ce que vous entreprendrez pourrait plaire. Hein? Donc c'est le moment de vous lancer, de prendre des initiatives, d'être créatif. Si vous êtes dans un métier où il y a une notion de de, de créativité ou artistique, là vous ferez certainement des, des étincelles, ça durera pas longtemps, hein, c'est un aspect qui va durer 2, 3, peut-être 4 jours, hein, mais euh, vous l'aurez à un moment ou à un autre du mois et à ce moment-là vous pourrez, euh, hein, vous pourrez foncer. Notre troisième choix avec Zoé, s'est porté sur la Balance dans votre horoscope de ce mois de mars. Et la Balance est plutôt bien servie, pas forcément par le soleil en Poissons, c'est le secteur du travail, donc certainement il y a des moments où vous vous sentirez un petit peu débordé côté boulot, mais il n'empêche qu'à côté de ça, vous aurez longuement, enfin tout le signe hein, aura euh, un bon aspect de vénus euh, qui va se trouver en verseau donc forcément vous serez content de ce que vous ferez vous en aurez des satisfactions alors des satisfactions d'amour propre personnelles, personnel mais ça peut aussi être des satisfactions financières. Hein, et ça c'est quand même aussi euh, très important euh, euh, je veux dire quand on n'a pas l'amour et, ben, et qu'on a l'argent euh, ça va quand même bien hein. donc euh, <rire> tout ça pour dire que cette vénus est très positive euh, pour vous. Elle est également positive pour ceux qui veulent faire un enfant, c'est une période pour essayer, pour tenter, et pour mettre un bébé en route. Et si vous avez déjà des enfants, eh bien c'est une période où peut-être vous vous en occuperez davantage, vous partirez avec eux quelque part, vous irez euh, euh, ou alors ils vous ramèneront des très bonnes notes de l'école et vous serez fiers d'eux. Enfin bref, c'est une période où tout ce qui est de, de, de l'affectif hein, qui, qui ressort de, de de vénus, qui est du ressort de vénus, et eh bien tout euh, sera plaisant, euh, il n'y aura pas, euh, vous n'avez pas de fortes dissonances, si on met de côté ceux qui reçoivent la dissonance de Saturne bien évidemment, mais ça on n'en parle pas puisqu'on ne parle que des bonnes choses dans cette vidéo. Et puis vous avez également, hein, pour vous, le, le sextile, c'est-à-dire un, un aspect d'aide de Jupiter qui occupe un secteur d'activité, de communication. Euh, alors je vous l'ai déjà dit, mais c'est vrai, c'est une très bonne période pour le 3e décan hein, en particulier, pour développer vos activités, les diversifier rajouter une activité à celle que vous avez déjà, ou au contraire profiter, puisque Jupiter est une planète de profit aussi, profiter de ces activités que vous avez déjà, et qui marcheront mieux apparemment, puisqu'elles vous rapporteront euh, davantage. Hein. Donc euh, c'est également une période pour faire de nouvelles connaissances, pour apprendre de nouvelles choses, puisque c'est un secteur euh, où se trouve Jupiter, c'est aussi un secteur d'apprentissage, ou alors de transmission, hein, d'un savoir. Si vous êtes professeur, enseignant, etc., ben vous serez content de pouvoir transmettre à vos élèves et euh, content dans la mesure où ils vous écouteront, parce que peut-être vous leur transmettrez quelque chose qui les passionnera. Euh, vous pouvez également euh, lire un ou des livres qui vont euh, vraiment vous intéresser et vous apprendre quelque chose sur vous-même, parce qu'il y a toujours cette notion avec ce secteur où est jupiter, cette notion d'apprentissage. Notre quatrième signe top dans votre horoscope de ce mois de mars, eh bien ce sont les Poissons. Bon d'abord c'est votre anniversaire hein, jusqu'au 20 mars, donc bon anniversaire à tous les Poissons. Euh, c'est forcément une bonne période Sauf pour ceux qui sont nés autour du 8 mars, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est une bonne période d'abord parce que le soleil dans votre signe éclaire vos qualités, et vous fait, euh, fait ressortir tout ce qui, est, tout ce qui vous est euh, propre, hein, votre gentillesse, votre générosité, euh, mais bon, il fait aussi ressortir vos défauts hein, évidemment. Euh, on n'est on pas euh, je veux dire, tout d'une pièce. Donc euh, ceux qui sont nés autour du 8 mars, ils ont la conjonction de Neptune, donc le, le jour où, les deux jours hein, où le soleil va passer sur Neptune, il y aura un petit peu euh, de confusion, des excès, euh, une tendance euh, à, à être un petit peu dans le déni par rapport à une situation qui n'est pas très positive. Mais bon, je fais juste un, un aparté pour les natifs du 8 mars, parce que les autres vont aller euh, plutôt bien, puis avec le, le soleil dans votre signe, on vous fait la fête obligatoirement, euh, vous adorez ça, hein, quand on vous prépare des petits anniversaires surprises, vous êtes les premiers à vous, vous le saviez déjà, mais à jouer la, magnifiquement la surprise, à avoir l'air ravi et content, enfin bref, vous faites plaisir à tout le monde. Euh, comme vous savez, si bien le faire hein, les Poissons, c'est vraiment dans votre nature que de faire plaisir aux autres, de les chouchouter, et... Et d'ailleurs vous, vous avez du mal à accepter hein, quand on fait euh, euh, des choses pour vous, quand on... vous préférez donner finalement euh, que recevoir. Bon, enfin bon, il y a des Poissons qui adorent recevoir quand même, hein, on ne va pas dire le, le contraire. Autre bon aspect pour vous euh, ce mois-ci, eh bien c'est celui de mars qui va se trouver en Taureau, donc qui va être très ferme, très convaincant, très déterminé, et vous qui êtes parfois dans l'incertitude quand il s'agit de prendre une décision, eh bien avec euh, cet aspect de Mars, vous serez beaucoup plus facilement euh, décidé, sûr de vous, euh, ce qui n'est pas toujours le cas comme je vous le disais, et euh, bah, toutes les décisions que vous prendrez, euh, vous les tiendrez, hein, vous ne lâcherez pas prise en cours de route. Et ça, c'est quand même important parce que euh, les gens le remarquent hein, quand vous, euh, vous êtes un petit peu velléitaire, hein, comme ça arrive à quelques poissons, euh, là pour le coup, euh, avec ces influx de Mars, eh bien vous mènerez vos entreprises à leur terme et vous ne laisserez personne venir faire obstacle à ce que vous avez décidé de faire. Hein? Parce que parfois les obstacles, vous avez du mal à les sauter, hein? vous préférez les contourner, vous, vous n'êtes pas toujours dans une ligne droite, mais là, vous foncerez sur la route, de, du succès avec beaucoup d'énergie. On se retrouve le mois prochain, mois d'avril, donc pour une nouvelle vidéo pour les 12 signes cette fois. Euh, en attendant, euh, vous pouvez vous abonner hein, si vous en avez envie, et puis euh, me retrouver sur mes réseaux sociaux, Instagram et Twitter. <musique>